Yo les gars Wesh l'équipe vous allez bien ou quoi Ça dit quoi le chat Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes en enfant <rire> Gros je suis dans un stade de foot. Attendez je fais une petite story, je fais une petite story, prévenir les gens qu'on est en live quand même. Bam Dites yo le chat. Attendez, attendez parce qu'il n'y a pas encore eu la notif. Donc là j'ai un chat vide. J'attends. Cueillez la notif, comme ça le chat il défile de yo Yo yo yo, Gabriel, Noah, Christian, Yacine, ça y est La notif a été lancée, ça défile C'est magnifique, la story est belle Bam Let's go et je mets En stream Avec des éclairs Paf Magnifique Vous allez bien ou quoi le chat Ça dit quoi les frérots Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes en forme Les gars, euh, on va aller rapidement dans le vif du sujet euh, Parce que, aujourd'hui, petit live, voilà petit live Je pense que je vais faire de plus en plus ça les gars Parce que, enfin en fait je sais pas trop, je sais pas trop Parce que, faudra que vous me dites ce que vous en pensez En gros il y a un truc qui est un peu chiant euh, sur YouTube, c'est que j'ose pas lancer des petits lives. C'est à dire que des fois, j'ai envie, genre par exemple, je suis dans mon studio, tu vois, et j'ai envie de jouer euh, par exemple à Clash Royale, mais je sais que j'ai pas le temps de faire un live de 2h, 2h30, j'ai envie de jouer genre 45 minutes, tu vois. Et bah à chaque fois je me dis ouais non je vais pas lancer un live pour 45 minutes Parce que le problème c'est que ça lance une notif Donc je me dis ouais ça va lancer une notif aux gens Mais le live il va pas durer longtemps Ça sert à rien et tout Mais euh, du coup alors voilà, Là je me dis vas-y là en vrai les gars je dois partir à 15h30 à 15h30 je dois partir parce qu'après on tourne une vidéo avec les croutons etc <rire> Voilà je vous en dis pas plus Mais euh, je dois partir à 15h30 Donc en vrai j'ai le temps de live qu'une heure t'as vu Mais euh, je me dis ça peut être cool euh, Vas-y si en vrai si j'ai envie de lancer un live je le lance et si ça lance une notif et tant pis c'est pas grave hein, J'ai envie de lancer un live je lance, on est d'accord c'est bien, c'est mieux Genre par exemple hier soir, euh, non pas hier soir mais il y a, a peut-être une semaine euh, j'étais sur le live Twitch de Dobby J'étais sur le live Twitch de Dobby Et j'avais envie de lancer un live J'avais envie de lancer un live Parce qu'en fait j'étais sur le live Twitch de Dobby Je le regardais jouer à Clash Royale Et je me foutais de sa gueule Et après j'ai fait des games contre lui Sauf que ça a duré 45 minutes tu vois Mais euh, du coup je me, il était 22h Donc je me disais ouais je vais pas lancer un live Il est trop tard en plus machin machin Mais je pense que je vais faire de plus en plus ça les gars Quand j'ai envie de lancer un live Je lance un live et vas-y on s'en fout tu vois ce que je veux dire Bref Tu racontes ta vie en fait Ouais là je suis un peu en train de raconter ma vie Les gars Est-ce que vous êtes chauds Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui le chat Basirou merci pour tes 2 euros Merci Rockstar pour tes 2 dollars canadiens Merci beaucoup les gars Bref Les amis Les amis les amis Aujourd'hui on se retrouve pas pour rien On va ouvrir la box régalouse On va ouvrir la box régalouse oh, là Regardez-moi ça, cette box, comment elle est magnifique. Les gars, on va ouvrir la box Régalouz. Ça fait plaisir. Le frérot Valouz, je vous mets dans le contexte quand même, ceux qui sont pas au courant. Euh, Valouz, le frérot sûr, vous connaissez tous Valouz, a lancé sa petite entreprise, Régalouz. C'est. Alors, si j'ai bien compris, euh, j'ai pas tout suivi, etc. J'ai suivi, mais un peu de loin en vrai. En fait, je voulais pas me spoiler. Je voulais pas me spoiler sur le contenu de la box. Ça veut dire que là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que Valouz, il a déjà fait une vidéo où il ouvre la box et tout. Mais moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, euh, au moins, je vais pas être spoilé. Mais je sais qu'en gros, euh, le but des box regalous c'est en mode... Euh, il met des produits du terroir, des trucs que lui, il avait pas forcément goûté avant. Et en gros, il fait des, il fait des sessions test où il goûte plein de trucs. Et s'il y a un truc qu'il goûte, il se dit « Ah, ça, ça pourrait être cool de le faire découvrir aux gens. » Bam Il met dans la box. Et du coup, là les gars, dans la box, c'est des trucs que Valouz avait envie de nous faire découvrir. à, à, à moi, à vous, à, à tous les gens qui, qui commandent les boxes Regalous. Donc voilà, ça fait plaisir. En plus, c'est l'entreprise du frérot. Donc les gars, euh, si jamais, euh, comme il y aura une vidéo rediff, si jamais, je vous mets dans la description le site Regalous. si vous voulez commander vos petites boxes et tout. Euh, je sais pas, ça coûte combien, etc. Mais voilà, je vous mets, c'est l'entreprise du frérot, c'est normal. Bref les amis, on va ouvrir. Eh, hey, par contre, on va pas se mytho la boîte. J'ai l'impression que j'ai commandé une pizza, t'as vu La boîte, j'ai l'impression que c'est une boîte à pizza, frère. Je te jure, on dirait une boîte à pizza. Et on dirait aussi une autre boîte. On dirait pas. Non, mais en fait, je m'étais dit un truc. Je me suis dit un truc en voyant la boîte. Je vous jure, les gars. Euh, J'espère Valouz le prend pas mal. J'espère Valouz va pas le prendre mal. Mais de euh, toute façon, c'est pas méchant. Mais en vrai, quand... je vous jure qu'en voyant le logo comme ça de loin. J'ai l'impression c'est une, une, une boîte à outils, tu vois ce que je veux dire ou pas Genre en fait le logo en dirait un mécanicien la valouse, là, je sais pas avec sa casquette plate Et le mec en train de piocher en dirait un mécanicien qui est en train de chercher une clé de douce dans sa boîte Après quand tu fais attention aux détails tu vois qu'il a un petit bavard, tu vois qu'il a la langue sortie Mais tu vois ce que je veux dire ou pas Vous êtes d'accord ou pas Non Pas d'accord Ouais de ouf c'est vrai que la casquette c'est un gars de chantier On est d'accord La casquette ça fait mec de chantier On est d'accord Ok ça va Je suis pas tout seul à penser ça Ça va Ça va, ça va. Euh... Bref les gars Aussi j'ai appelé Valouze, J'ai appelé Valouze J'ai dit ouais frérot euh, Je sais parce qu'en gros Si je dis pas de conneries Dans la box les gars Ça va être des produits un petit peu Produits du terroir C'est à dire euh, Peut-être je sais pas du pâté Un fromage Des trucs comme ça Je crois que c'est des trucs comme ça euh, Du coup je me suis dit hm, Faudrait peut-être euh, une baguette. Faudrait peut-être une baguette. Donc j'ai appelé Valou. J'ai dit Ouais, euh, est-ce que je dois acheter des trucs en particulier euh, en plus de la box Il m'a dit, euh, dit Ouais, si t'achètes une baguette, c'est cool, c'est mieux. Donc j'ai acheté une petite baguette. Bon, j'ai un petit peu mangé sur la route. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai la dalle. Ça tombe bien parce que là j'ai la dalle, les gars. J'ai la dalle. Kylian, merci pour ton sub. Merci Nathan pour tes 5 euros. T'es décédé. Merci mon gars pour tes 1 euro. Merci Bassirou. Euh... Bon, ouvre. Est-ce que vous êtes prêts je vais ouvrir la box Régalouse La première fois que j'ai vu le logo j'ai cru c'était Bob le bricole. <rire> mais en fait c'est vrai que de loin ça fait un peu comme ça De loin je, je, c'est vrai C'est vrai c'est vrai euh, Hop Est-ce que vous êtes prêts J'espère on va se régalouze. C'est pas mal celle là Oh Wesh le pagadine il est trop stylé Attends mais il y a même écrit un truc Il y a même écrit un truc ici Regalouse est un voyage au pays de la gourmandise. Je vous y invite à découvrir de nouvelles saveurs, à partager des produits variés et sélectionnés avec grand soin. Wesh attends, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Scannez le QR code à l'aide de votre smartphone afin d'accéder à la fiche de cette box Ah, il y a une petite fiche explicative et tout. Ok, eh, c'est lourd. C'est lourd. Attendez, venez, je regarde. Je regarde, je regarde. Après, ça va peut-être un peu spoil. Regalous.fr Ah ouais ça renvoie vers le site. Mais attends mais c'est incroyable. Notre sélection du mois Box janvier 2020. Oh ok ok c'est vraiment un truc qui t'explique tout ce qu'il y a. Euh, je viens de voir Oh je viens de voir tablette à la pistache. On va pas se spoiler plus que ça. Alors Oh là là attendez attendez il y, y a pas mal de trucs. Commençons. On, on attendez on va un peu tout découvrir et après on va goûter. On a des mini focaccias au romarin. Ok alors, je vous dis la vérité, ça, ça me donne pas très envie <rire> Ça, ça me donne... bah, En fait, d'apparence, il n'y a un peu rien qui me donne envie Mais on va voir, on va voir euh, Ok, c'est des petits gâteaux C'est des petits gâteaux Ok, petits biscuits, on va voir oh, Après, faut goûter, les gars Mini focaccias, je connais pas Justement, c'est le but de, des box C'est de découvrir des nouvelles saveurs Qu'est-ce qu'on a là C'est quoi, ça Oh Les Niçois chèvres euh, tomates Ok, j'ai l'impression... C'est quoi, c'est un pâté c'est quoi C'est une sauce Ok, je sais pas, c'est quoi Chèvre tomate. Il y, y a un petit bocal chèvre tomate. On va goûter. Ça, je pense que ça, faut mettre sur du pain. Oh merde J'ai pas de couteau. Merde, j'ai rien pour tartiner, frère. Au pire, je vais tremper mon pain dedans. Oui, on va faire ça. Ok, ça, je pense, il faut mettre sur du pain. Euh... Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est ça Crayon d Crayon d'assaisonnement à tailler. Piment d'Espelette. Ah, je crois que ça, c'est un truc. C'est un truc pour faire un peu les, hmm, pas comme les gâteaux, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un truc, t'appuies dessus et il y a un peu de sauce qui sort, tu vois. Bon, en fait c'est un petit peu de sauce, un peu. Un savoureux condiment sous forme de crayon à tailler. Ok. Pense bon, c'est piment d'Espelette. Ça, piment. Normalement ça doit arracher. Mais après euh, t'as capté. Moi je suis pas sensible au piment, je suis un bonhomme. Ça c'est quoi Oh. Donc c'est ça. Tablette pistache. Attends mais c'est une tablette de chocolat c'est une tablette chocolat pistache. Attends, mais ça, ça a l'air incroyable. Ça, par contre, ça a l'air incroyable. Ça, j'ai envie de goûter. Ça, ça a l'air incroyable. Euh, quest que. Ah, là, on a du vrai pâté, là. Là, on a du vrai. Par contre, je me suis fait arnaquer, là, sur le pâté, wesh. La moitié, elle est vide. C'est une blague, là. La moitié du pâté, elle est vide. Je me suis fait arnaquer, là, sur le pâté, eh. On est où Du bœuf Angus. Wesh, rillette de bœuf Angus à la truffe. Attends, mais ça, c'est un truc de luxe. Ça c'est un truc de luxe euh, frérot Bœuf angus à la truffe c'est un truc de luxe C'est fait exprès C'est fait exprès ah ouais C'est fait exprès qu'il y, y a ça là Il connaît rien <rire> J'avoue que je connais rien les gars Après faut découvrir Attends mais c'est fait exprès qu'il y a de l'air Ok Ok apparemment c'est fait exprès Ok je savais pas les gars Et c'est quoi on est une petite boisson on a une petite boisson. Oh là là. Attends, en vrai, ça fait plaisir qu'on ait une boisson. Je suis content. Je suis content qu'on ait une boisson parce que je vous jure, j'ai trop soif. En vrai, j'ai soif, j'ai faim là. C'est parfait. C'était le moment d'ouvrir la box. Maison familiale, produit artisanal, fruit de la passion. Ok, et eh ben les gars moi je vous propose qu'on goûte hein. J'ai envie de vous dire, je vous propose qu'on goûte En vrai il y a pas mal de trucs C'est vraiment plein de trucs divers et variés Eh venez on commence par la boisson les gars Boisson fruit de la passion, ça normalement je devrais kiffer Boisson fruit de la, de la passion C'est sûr je vais kiffer frérot Parce que moi les jus de fruits je kiffe Les jus de fruits je kiffe les gars Comment ça se là Oh. Mais attends, mais par contre ça se voit que c'est des produits de qualité Pour de vrai ça se voit, genre juste les emballages Tu sens que c'est des trucs de qualité Par contre tu en as pas beaucoup hein. Ah ça sent bon Ça sent trop bon frère On dirait une parfumée, on dirait une bougie parfumée carrément Attends ça sent trop bon J'ai pas de verre Vas-y je bois la bouteille hein. Je bois la bouteille les gars, je vais pas de verre C'est du sirop. Ah Ah mais c'est pour ça frère, j'ai en train de me dire, c'est pas. C'est un peu sucré là. Ah, faut mélanger avec de l'eau. <rire> ah ah, hey, je me fais surprendre. Eh, hey, j'ai bu, ça a coulé dans la gorge, c'était ultra sucré. Eh, hey, c'était en vrai, mais le pire, c'est que brut comme ça, c'est pas si. Euh, c'est pas si dégueu. Mais euh. Mais euh. Ah, mais c'est pour ça que c'est écrit brut, fruit de la passion. Bah, moi, je me suis fait surprendre. Oh, je me suis fait surprendre, gros. J'ai bu, je me suis dit. Waouh, wow, c'est pas très rafraîchissant là. Euh. Ok, alors attends. Putain, mais j'ai pas de verre. J'ai pas de verre. Frère, il me faut un couteau et un verre. Mais normalement, tout le monde a ça chez soi. Mais là, je suis dans mon studio. Attendez, les gars, faut que j'aille chercher un couteau et un verre. Tu vas avoir encore plus soif. Bah, ouais. C'est ça là, ça m'a donné encore plus soif en vrai Putain merde Mais hey, les gars, je sais pas où, où est-ce que je peux trouver un vélo, ben, un petit tour Je reviens, je vais à la cantine Je vais à la cantine de Webet. j'arrive, j'arrive Ok les gars, re, re, re, re, re. bam, bam, bam, j'ai un verre et un couteau, euh, alors, oh mais j'ai pas d'eau, je vais acheter de l'eau, j'arrive J'ai de l'eau Eh <rire> hey, j'espère j'ai tout Eh hey, j'espère j'ai tout Yuki a mangé une figurine Comment ça Vous êtes demi mythos les gars je suis parti Elle était dans le canapé. je suis revenu elle était dans le canapé. Attends pour de vrai si elle a graille un truc Elle fait très bien semblant T'as quelque chose toi T'as graille quoi T'as graille quoi Yuki Mais et si vous avez raison Elle a sa tête de la meuf qui a fait une connerie Elle a les oreilles en arrière comme si elle... Regardez, regardez. T'as graille quoi Yuki elle met ses oreilles en arrière, ça veut dire qu'elle a fait une connerie Elle a graillé une figurine Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter là Mais il n'y a même pas de figurine par terre Comment tu veux qu'elle graille ça Bon, eh hey, bref, eh, hey, eh vas-y gros, on est là pour... Euh... Mais vous êtes des mythos, non C'est faux, c'est faux C'est un prank, prank Ah, c'est un prank Ah, c'est marrant ça, c'est marrant Bon, euh, bref les gars, allez hop. Goûtons, enfin, ce petit sirop Au fruit de la passion Du coup, ça fait plaisir, je me disais, tiens, la bouteille, elle est petite Mais au final, c'est un sirop Donc, euh, au final, ça va, c'est cool Il y en a plus, quoi Alors, attendez, je pense que ça, c'est un sirop Faut pas en mettre beaucoup Et eh, c'est pour ça, que ça sentait grave bon, grave fort Oh, il est transparent Mec, j'ai l'impression, je suis en train de servir euh, J'ai l'impression, gros, c'est un gros truc de rhum ranger, là Je vais être bourré Ouais, j'en ai peut-être pas mis assez là, si. Bon, je vais tester avec pas beaucoup. On va voir, on va voir. Si jamais il faut que je rajoute, je rajoute. Je vais tester avec pas beaucoup. Ça, je pense, c'est un sirop. C'est un sirop puissant. Faut pas en mettre beaucoup. Je pense qu'il faut boire léger. Pas assez. Pas assez. Bon, on va goûter. Vous savez quoi, on va goûter. Ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas. Par contre, je pensais pas que c'était transparent. C'est transparent. Goûtons. Grave bon. Grave bon, attends mais c'est grave bon frère Mais hey, faut pas en mettre beaucoup en vrai hein. En vrai faut pas en mettre beaucoup Attends mais par contre fruit de la passion en sirop J'ai l'impression que j'ai jamais goûté Mais attends c'est trop bon En fait au début il y a un goût de Au début il y a un peu un goût de multifruit Et après tu sens vraiment que le goût du fruit de la passion C'est trop bon la boisson est survalidée La boisson est survalidée En fait fruit de la passion Je pensais pas En fait je pensais que j'avais déjà goûté Je pensais que c'était un goût que je connaissais Parce que en général je prends des jus multifruits. Je prends des... t'as vu En vrai ça ressemble un peu au sirop de pêche Eh c'est vrai ça Pour de vrai ça ressemble un peu au sirop de pêche Je vous jure que ça ressemble un peu au sirop de pêche On dirait un sirop de pêche mais plus goûtu Eh en vrai c'est ça Ça ressemble un peu au sirop de pêche Je connaissais pas le goût je kiffe, les gars, je kiffe. La boisson est validée. La boisson, hmm, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh, le chocolat, on se le garde pour la fin. Le chocolat, on se le garde en dessert. Euh... Bah, J'ai envie de goûter ça, là. J'ai envie de goûter le truc euh, chèvre-tomate. Oh lolo. Ouais, c'est ça, c'est un pâté. Comment ça s'appelle, les trucs comme ça Oh. Ça sent en vrai ça sent, ça sent grave plus la tomate On sent pas le chèvre Ah si un peu Ah ça sent beaucoup le... Ok en vrai ça sent vraiment la sauce tomate hein. Je vous dis la vérité ça sent la bonne sauce tomate C'est une terrine De la rillette Ah ouais c'est quoi je vais goûter avec le pain hein. Hop là Mais je pense qu'on peut Je pense qu'on peut tremper les gâteaux dedans aussi Ça doit être bon avec les gâteaux Alors Hop là le petit couteau pour tartiner. Je vais en mettre beaucoup. Hein. Les gars, le but euh, c'est de goûter la rillette. Hein. C'est pas de goûter le pain. Hein. Hop là. Après, faut pas en mettre trop. Sinon, il y a moyen que ça dégoûte. Hop là. Vous êtes prêts en goûte Attention. Bonne app. Hum. Mmh mmh hum. Mais gros, c'est trop original! C'est trop original! Hum, mmh, vraiment! Bon. Mais. Alors là. Alors là, Valouz, il la régale! Là, Valouz, il la régale! Mais attendez! Alors. En vrai de vrai, je vous dis la vérité les gars Ça a pas le même goût Que ce que ça sent C'est à dire que quand tu sens Ça sent que la, je vous jure ça sent quasi que la tomate Et là j'ai goûté Et au début il y a un petit goût de, Au début as le goût de la tomate Et dans seul coup frère BAM il y, a le fromage de, il y a le fromage de chèvre Je vous jure les gars, au début il y a le goût de la tomate et BAM il y a le fromage de chèvre et après il y a les deux qui se combinent ensemble et ça fait un mélange de saveur dans la bouche qui est juste incroyable Non peut-être que là j'abuse un peu, mais je vous jure que c'est ça Pour de vrai les gars, je vous jure qu'au début ça sent la tomate et d'un seul coup il y a le goût du chèvre Il vient petit à petit, t'as vu Mais mec c'est trop bon Et normalement j'aime pas trop le fromage de chèvre, normalement j'aime pas trop le fromage de chèvre et franchement ça passe bien euh, J'étais en train d'ouvrir, les gars j'ai trop faim <rire> J'explique même plus ce que je fais, j'ouvre J'explique même plus ce que je fais, je graille Goûtons les petits gâteaux On va goûter les petits gâteaux et comme ça Je vais tremper euh, le petit gâteau dans ça Mais en plus la rillette En vrai en général c'est souvent bon Enfin là c'est vraiment un truc, ça sent que c'est un truc de En vrai ça sent, il a mis que des trucs de, de qualité Pour de vrai euh... Et la rillette en général T'as vu c'est un truc, moi j'en mange jamais Des trucs comme ça, des trucs comme ça avec du pain J'en mange jamais parce que j'ai la flemme en fait de, de sortir mon pain, de tartiner le truc et tout A chaque fois j'ai la flemme, sauf qu'en vrai ça vaut le coup En vrai c'est très bon, à chaque fois je suis pas déçu Et là, euh, là franchement c'était vraiment bon les gars Il y a quelqu'un dans le chat qui, qui, qui a commandé la box et qui a goûté aussi de son côté ou pas ça, En vrai j'ai envie de savoir ce que vous vous en avez pensé si vous avez goûté même Valouse, du coup là j'ai hâte de voir la vidéo de Valouse Normalement en vrai j'aurais dû, dû regarder la vidéo de Valouse et manger en même temps que lui Comme ça ça fait genre tu dégustes avec lui Oui j'ai goûté trop bon, ouais moi, oui mais pas goûté J'aime pas le fromage de chèvre, bah ben, je te jure que même si t'aimes pas le fromage de chèvre je pense que tu peux aimer À part si vraiment c'est un truc que tu peux pas du tout Mais en vrai c'est bon parce que c'est plus léger du coup Ok, goûtons mini focaccia au romarin. Ça sent très bon. Ah, oh, c'est ça le romarin. Ça sent trop bon en vrai. Mmh. c'est bon, c'est bon. Après moi, je suis pas très, euh... je suis pas très biscuit, mais ça a très bon goût. Mais moi, les biscuits, j'aime pas trop. J'aime pas trop euh, les trucs durs à manger et tout. Je sais pas. Je ne suis pas hyper fan de biscuits, mais euh, le romarin, en fait, je trouve que c'est addictif. En fait, ouais, c'est un goût addictif. Genre, j'ai envie d'en reprendre. C'est un goût addictif. Attention, les gars, je tente un truc. Biscuits dans chèvre chèvre tomate. Je tente, je tente, je tente. Oh, j'en ai mis pas mal. Hein. Oh, j'en ai mis pas mal. Mmh. Mais attends, c'est une dinguerie Mais attends, c'est une dinguerie, frère Oh bordel, mais c'est trop bon Oh BG Nooo, j'ai toi Ouais, je suis en live Ah merde Ça va Ça va, François ça BG va, ça, va. ça va, attends Tu finis à quelle heure, ton live? Hein Tu finis à quelle heure, ton live Euh, je finis à, 14, à 15h, mais je dois partir direct, 15h30 D'accord, ok euh, tu reviens après ou pas Ouais Ok, vas-y, vas-y Va pour Live Dinox Ok, d'accord. Vas-y à toutes. A tout à l'heure, bon live. Vas-y, Zimmer. Mm, mm, mm. J'aurais peut-être dû lui demander de goûter, mais en fait, euh, je sais pas si, mm, si c'est euh, des trucs halal ou pas. En fait, euh, j'ose pas. J'ose pas demander. Je me suis dit, au cas où, on sait jamais, frère. Je sais jamais. Frère, ça, c'est un truc. Il y a plein de trucs dedans. Si ça se trouve, euh, gros, il y a un bout de viande, tu sais pas. Mais en tout cas, c'est trop bon. Les gars, je vous jure, c'est grave bon. Ouais, c'est trop bon, ouais, c'est trop bon. Faut que j'arrête là Faut que j'arrête, bon Validé, alors ça, tout seul J'aime bien mais euh, biscuits c'est pas mon délire Mélanger, c'est une dinguerie Ça, pour l'instant, c'est mon coup de cœur Ça je vous jure, je mets un 10 sur 10 Je mets un 10 sur je vous jure, c'est trop bon Alors pourtant Tomate, chèvre, gros c'est deux trucs Tomate, vas-y J'aime bien, mais vas-y Chèvre, pff, pas trop mon dél Tomate chèvre, trop bon Qui le cru Qui le cru Fais goûter à Yuki Oh ouais attendez, Bah euh, Yuki frère Mais t'es malade ou quoi Yuki a... ah, Attends, tomate je crois c'est pas bon pour les chiens attends je vais regarder Bon après c'est pas comme si je lui donnais une tomate Mais bon Tomate chien mmh. La tomate fait partie de ses aliments Ah Tomate c'est toxique pour les chiens faut pas donner. Faut pas donner à Yuki. Bah comme ça il y en aura plus pour moi. T'as le seum T'as le seum T'as le seum <rire> J'ai un bâtard. Ça je pourrais lui en donner. Ça, oh, ça, va goûter. Bon ça elle va se régaler frérot. Ça elle va se régaler frérot. Attendez venez d'abord on goûte le piment. Parce que le piment me fait un peu peur. Le piment me fait un peu peur. Du coup les gars là il reste piment, euh, le bœuf angus et la tablette de chocolat. Goûtons le piment parce que là, je vous dis la vérité, le piment me fait un peu peur. Oh merde, je ne sais pas qui. Tac, tous les trucs que j'ai goûtés, je les mets là. Là, ouais. bon, bon. elle gâteau, je suis obligé d'en manger, j'ai trop Alors, What? Mais en fait, wesh. Mais attends mais il y a vraiment un taille crayon Mais attends mais ça taille vraiment un crayon ou pas Est-ce que c'est un vrai taille crayon Mec j'ai appris... Attends Il n'y a qu'un truc, il n'y a qu'un moyen de le savoir Quand j'étais petit je mettais tout le temps mon doigt dans les taille crayons On va voir Ah Si je pense que c'est un vrai taille crayon Si si c'est un vrai taille crayon ça coupe Je vous jure c'est un vrai taille crayon Je vous jure c'est un vrai taille crayon C'est sûr que ça taille des crayons C'est sûr les ardents Hop euh wesh Attends mais frère j'ai l'impression que je suis un scientifique là Là j'ai l'impression que je suis un scientifique frérot Après ça a une forme un peu bizarre hein. En vrai <rire> Eh vas-y je casse les couilles Eh venez on ouvre ça Et je casse What Mais attends on dirait une bougie frérot Ah ouais ça sent Oh ça sent vraiment le piment Oh waouh, Ça sent vraiment le piment frère Mais du coup Ah oh, mais j'ai compris Ah en fait faut faire ça Faut faire ça Et en fait c'est genre imagine je prépare euh, Je sais pas je prépare des lasagnes par exemple Je prépare des lasagnes j'ai envie de mettre un petit goût pimenté Ah mais c'est incroyable Et En fait ça c'est pour les mecs qui savent cuisiner un peu Attends venez je goûte Là vraiment je suis pas très sensible au piment Enfin si un peu quand même T'as vu en vrai euh, Des fois quand il y a des piments qui arrachent Ça arrache Ouais c'est un, un petit goût de piment mmh, C'est carré en vrai Mais gros j'ai trop envie de Mec j'ai trop envie de croquer un gros bout dedans. J'ai envie de croquer dans le silo En fait je vous jure Je sais pas la texture elle me donne envie de, de le grailler. Eh vas-y venez on goûte ça Oh, c'est tout mou. Oh, c'est trop bizarre comme texture à manger. Oh, c'est bizarre. Ah oh, ouais, c'est vraiment bavé vrai pour manger comme ça. Mm. Par contre, la sabbite. Mm. Ah. Ah. J'ai fait tomber des goûts. Oh j'ai joué En vrai En vrai ça va En vrai il arrache pas de ouf Il arrache pas de ouf Oh si il donne chaud quoi Ah il donne chaud Il donne chaud J'ai connu pire hein J'ai connu pire mais il donne chaud Je vais boire un petit coup parce que voilà quoi Oh bordel Ah ça va mieux Ok, non bah en vrai, bon ça se voit que c'est pas fait pour euh, être mangé comme ça Parce que je vous dis la vérité, c'était pas bon <rire> C'était pas bon, manger comme ça c'était pas bon Mais du coup ça, euh, je sais pas j'ai envie de dire, comment tu veux que je le mange Attends j'ai une idée, je mets un biscuit Je mets ça, après moi je suis pas fan du goût du piment hein. Et hop Tac tac tac, oh là là cette petite préparation J'ai l'impression d'être un vrai cuistot là Ah là j'ai l'impression d'être un chef cuistot mec T'es mon gâteau, comment il donne envie? T'es mon petit gâteau. Mon petit gâteau parsemé de piment d'espelette. Mmh. Oh, c'est bon en vrai. Ouais, c'est bon. Ok. Ok, ok. Ok, bon bah, si jamais je veux cuisiner, frère, j'ai un crayon piment. Je vous dis la vérité, je cuisine très rarement. Mais euh, voilà. Hop là! Et merci, magnifique Après ça, ça peut avoir une double utilité Donc c'est ça qui est cool euh, euh... Let's go <rire> Les gars Rillette de bœuf Angus Alors ça j'ai très envie de goûter Parce que bœuf Angus c'est un bœuf euh... T'as vu c'est bœuf de qualité supérieure C'est bœuf de qualité supérieure Donc rillette de bœuf Angus Ça doit être très très bon euh... Je vous avoue les gars là je vais me faire plaisir Voilà, on est on est sur les deux trucs qui me hype le plus. Et moi je kiffe trop. Et là j'ai l'impression. Eh mais en vrai les gars, moi je vous explique. Colanta, lait de rouge, sushi, c'est terminé. C'est terminé. Tu veux pêcher une meuf Écoute-moi bien. Là elle va te dire c'est un connaisseur. Soleil, pique-nique, régalouse. C'est mieux que Colanta Sushi Led Rouge, c'est pour un deuxième date. Colanta Sushi Led Rouge, c'est pour le deuxième date. C'est quand. Ça c'est déjà. Il y a déjà eu bisous, et maintenant tu veux plus plus. Il y a déjà eu bisous, tu veux plus plus. Colanta Sushi Led Rouge. Tu veux qu'il y ait bisous maintenant, tu veux pécho Soleil, pique-nique, régalouse Je t'explique. Tu, tu viens pas avec la box régalouse Parce que si tu viens avec la box régalouse elle va se dire euh, wesh, c'est quoi C'est un livreur Amazon, le frérot euh, À quoi il joue là tu viens avec tous les trucs comme ça un hein. un. tu prends ça, tu prends ça, euh, tu prends un petit peu les gâteaux pour faire le connaisseur et tout. Et là, elle va se dire, elle va se dire, mais wesh, c'est un connaisseur, lui, il est chaud. Tu vois, tu arrives comme ça, tu dis, tu dis, euh, ouais, écoute, euh, je t'ai ramené une petite rillette de bœuf angus. Euh, tu vas voir, c'est un truc un peu particulier, mais franchement, je pense que tu peux bien l'aimer. Elle va goûter, elle va se dire, mais c'est vraiment bon. Comment il fait Comment il fait pour avoir le goût des choses comme ça Petit chocolat pistache pour terminer le, le pique-nique. Et là, tu l'as dans la poche. Là, c'est dans la poche. <rire> bon. Hop. Allez, goûtons. Paf. Et merci. Alors là, la rillette, je peux te dire je vais en tartiner. Hein. Je vais tartiner la rillette. Hein. Et si tu fais si tu fais soleil, pique-nique, régalouse, tu vas pas tartiner que la rillette. Moi, je te le dis... <rire> Non, non là je suis chiant. Non là j'abuse. Là j'abuse. Hop là. Tac. Tac. et eh, mais ça c'est vraiment bon. Et eh, ce truc là là, à chaque fois que je goûte, ça me surprend le goût. Bon. Alors. Du coup. Oh. Ah ouais je la l'air elle est retombée. Elle l'air tombée la rillette Oh là là là là En vrai ça se voit que c'est grave bon Oh Ah ouais c'est Ah mais oui j'ai oublié que c'était à la truffe J'ai oublié que c'était à la truffe J'allais dire ça sent à mort la truffe Ah mais ouais c'est vrai que ça la Par contre la truffe j'aime pas de ouf Oh la là là, ça c'est un vrai bout hein. Ça c'est une vraie rillette La truffe j'avoue que je suis un peu moins fan Mais je pense que Ils ont mis de la truffe dedans c'est que t'inquiète. T'inquiète je fais confiance je fais confiance, je me dis, je me dis gros, ça se voit c'est un truc de qualité, il y a de la truffe dedans, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien frérot, moi je te le dis. Hop là, allez on va goûter. Oui tu vas goûter aussi Yuki, t'inquiète pas. Bonne app. Oh j'avais pas mis assez. Oh si. Hum. Attendez, je vais en mettre plus, je vais en mettre plus. Je vais en mettre plus. Attends, là ça va peut-être être trop. J'en mets plus, j'en mets plus. Là, j'ai pas réussi à, à ressentir le goût à 100% Là, c'était très bon, mais. Je, je ne peux pas vous décrire le goût. C'était très bon mais.. Hum, c'était un peu trop léger. On va goûter. Mmh. Bah en fait, je sens pas trop la truffe en vrai. Je vous toujours j'arrive pas à sentir la truffe. Attendez, je mangeais la rillette toute seule. Ah oui OK. En fait la riette, ah là on sent la truffe, la rillette toute seule elle est grave bonne Mais en fait dans le pain, bah je ressens un peu moins le, le goût Dans le pain en vrai, après moi j'ai pas des papilles euh, surdéveloppées, je vous dis la vérité hein. J'ai pas des papilles de ouf, mais en vrai, euh, ça a l'air, juste là avec le pain quand je goûte Je trouve que ça fait juste une bonne rillette tu vois, tu sens que c'est une bonne rillette mais j'arrive pas à dire Ah ouais c'est vraiment trop bon Ça a le goût de truffe et tout Tu vois ce que je veux dire Tu donnes trop fort hein Non en vrai c'est grave bon Par contre c'est grave bon Mais en vrai Tu sens que c'est une très bonne rillette Mais euh, j'arrive pas à, à décrire le goût exactement Ouh j'en ai voir tout. Eh, les gars, je suis en train de dégommer. Eh, c'est trop bon. Hein. Je suis en train de dégommer. Hum. Mmh. Mmh. Hum. Par contre, c'est elle est, euh, elle est pas sèche du tout, la, la rillette. Très très bon. Très très bon. Mais pour l'instant, ça reste ça mon coup de cœur. Je te jure que le chèvre tomate il m'a étonné. Euh, ok. Et eh bah ben, les. Ah, attendez, on va faire goûter à Yuki. On fait goûter à Yuki. Attendez, attendez, attendez. Dans du pain ou pas non Yuki, je vais pas lui faire. Ah ouais, mais si, je vais lui mettre dans du pain parce que. Ah, sur un gâteau. Oh, Autant sur un gâteau. Moi aussi j'ai envie de goûter sur un gâteau. Mmh. Mais hey, Mais elle ça, c'est trop bon, en fait. En fait, je te jure. Tu mets. Je suis sûr que tu tartines du fromage dessus. Je te jure que c'est grave moins avec le gâteau. Hey, c'est un truc de ouf hein. Ok Les gars mmh, mmh, mmh. Mais non c'est pas toxique c'est de la viande Ça peut pas être toxique C'est de la viande les gars Hop là Yuki Tu vas te régaler Attends euh, je vais pas te mettre tout ça non plus Tu vas te régaler Allez viens De la pâte Donne c'est bien. Allez, goûte. C'est pour toi. Oh elle dégomme. Oh, elle dégomme. Oh, elle dégomme, les gars. Attention. Elle dégomme. Elle a fini même le gâteau. Hein. Elle a fini même le... Elle a fait tomber le gâteau sans faire exprès Mais j'ai quoi ouais. Oh ça y est elle dégomme, oh là là là là, elle a, elle a pris le gâteau en entier Elle dégomme, oh ça y est elle kiffe Je crois qu'elle kiffe les gars, je crois qu'elle se régale hein. Oh putain tu m'en as mis partout Oh elle a tapé un croc dans le gâteau, il s'est démoli en 18 Oh mon m'en a mis partout Bon ça va, elle va faire la serpillière, en vrai elle va faire la serpillière Elle a mis du gâteau partout mais vous inquiétez pas, elle va faire la serpillière Je, je pense qu'elle aime bien, je pense qu'elle aime bien les gars Je suis pas sûr mais je pense qu'elle aime bien la truffe c'est toxique pour les chiens Ah bon Vous êtes sûr En vrai je savais pas Bah en vrai si c'est ça Je savais pas mais dans tous les cas Il n'y en a pas beaucoup les gars C'est Au pire euh... Non elle sera même pas malade Elle ne sera, pas... sera même pas malade En vrai il n'y en a pas beaucoup Mais en plus je pense qu'elle a bien aimé T'as bien aimé <rire> Ouais je dirais je... je... je... je... aller... Regardez comment elle fixe Elle en veut encore hein. Ça va Yuki Oh bordel, hey, je crois qu'elle a kiffé hein. Oh, elle, elle a fixé Elle a fixé le pot C'est ça que tu veux C'est ça que tu veux Oh, je crois qu'elle a, oh, qu a Oh, je crois qu'elle a kiffé Regardez comment elle me regarde elle se dit mais qu'est-ce qu'il m'a donné Je dis c'est qu -ce qu quoi qui m'a donné C'est quoi qui m'a donné C'est trop bon C'est trop bon Là elle est en mode j'attends juste qu'il part et je vais dégommer le pot. J'attends qu'il part je dégomme le pot. Ah elle a kiffé. Hein. Euh, bon les gars et eh ben dernier produit les gars. Dernier produit on a gardé moi ce que je dirais le meilleur pour la fin. On va. Putain, mais ça fait 40 minutes là, je suis en train de déguster. Bah, attends, mais c'est un truc de ouf. Et en vrai, euh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps de, de tout déguster. Hein. Mais franchement, je me régale. Ah, Yuki, c'est une grosse gourmande. De ouf. De ouf. Les amis, chocolat pistache. Alors, ça, mon pote. Alors, ça, mon pote, je pense que je vais me régaler. Oh. Oh, ça se voit. Wesh, ouais, ça se voit, le chocolat, il est mou. On dirait un nougat. Oh lolo, ça, ça va être très, très bon. Ça, ça va être très, très bon. Et calme-toi. Mais, hey, vous savez que Yuki, à chaque fois que je sors du chocolat, elle est comme une ouf. Elle est comme ça. Elle kiffe l'odeur du chocolat. Sauf que ça, mec, je lui en donne, là, c'est chaud. Oh bordel, la tablette de chocolat. Attends. Mais, attends, mais en fait, je crois que mon chocolat, il a un peu fondu, là. Descends, là. Je crois que mon chocolat, il a un peu fondu, merde. Bon, et, tu sais quoi Je vais casser les bouts comme ça. Hop là Vous êtes prêts ou pas Chocolat pistache. Oh Ouais, ça sent la pâte à modeler Mais mmh. ben attends mais c'est incroyable Par contre il faut aimer la pistache Il faut aimer la pistache parce que ça a énormément le goût de pistache Pour Moi la pistache c'est pas mon kiff de malade Mais si tu kiffes la pistache c'est un truc de ouf parce que ça goûte ça a vraiment le goût de pistache hein Non c'est grave. Oh c'est trop bon frère. Et le chocolat pistache, il est incroyable, hein Et je vais le terminer, frérot. Je vais terminer la tablette aujourd'hui, là. Hein. Ouais, c'est un truc de ouf. <rire> Regardez mes doigts là. On dirait j'ai mis mon doigt dans le cul d'un alien. <rire> Donne-en pas à Yuki. Non mais là je sais les gars. Chocolat quand même. Euh, quand même. Quand même les gars. Attendez, je suis obligé, je reprends un bout là. Hop là, j'ai repris deux carrés. J'ai repris deux carrés. J'ai repris deux petits carrés. Mmh Chez doeuvre Chocolat pistache, c'est mon nouveau couture. Chez doeuvre Chocolat pistache, je surkiffe. Je, hey, je vous jure les gars que Si vous aimez la pistache Si vous aimez la pistache Je vous conseille de goûter ça Parce que pour de vrai si vous aimez la pistache C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Et ben les gars Les gars les gars les gars J'ai envie de vous dire euh, La dégustation La dégustation euh, Régalouse est terminée Alors petite conclusion quand même Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé les gars Et ben honnêtement j'ai surkiffé, franchement j'ai surkiffé les gars Que des bonnes surprises Je savais que mm, ça allait être des produits du terroir un peu En fait je m'attendais à avoir ça en fait C'est ça, chocolat je m'y attendais pas Je m'attendais plus à un petit fromage, un truc comme ça Mais après je pense que ça va changer tous les mois tu vois Mais t'as vu je m'attendais bien à avoir des trucs de riet Des trucs comme ça etc Mais en vrai ça se voit que c'est que des trucs euh... Ça se voit qu'il a pris que des trucs de qualité Et surtout en fait c'est ça, c'est vraiment des saveurs C'est vraiment des trucs que t'as pas l'habitude de manger C'est que des trucs gros Tous les goûts là, c'est que des nouveaux goûts Un peu que j'ai découvert Donc en vrai, euh, pff, franchement incroyable J'ai sûr kiffé, en plus il y en a un peu pour tout le monde Je pense, si t'aimes pas euh, Je sais pas frère, si t'aimes pas la pistache Bah il y a le truc de chèvre Il euh, y, y a la rillette Et encore je pense que Moi je suis pas hyper fan de pistache Mais franchement c'est trop bon avec le goût du chocolat en plus Enfin bref, en vrai les gars j'ai kiffé, franchement, merci Valouz, merci Regalos pour cette dégustation Moi j'ai kiffé, en plus j'ai reçu la box gratuitement <rire> Quand même les gars euh, Non mais en vrai, franchement c'était grave bon euh, Bah GG hein. les gars j'ai envie de vous dire GG hein Parce que je crois il a, il a, quoi il a envoyé 3000 box, un truc comme ça si je dis pas de bêtises Donc euh, envoyer 3000, 3000 box comme ça dans toute la France Mec euh, il faut Il faut être solide hein Il faut être solide Donc franchement GG à lui 2500, ok ok Bah franchement GG loose, C'était grave cool Moi j'ai kiffé J'ai kiffé et j'ai plus faim J'ai bien mangé <rire> J'ai très bien mangé j'ai plus faim euh, à ce soir clash Royale, Non les gars pas à ce soir On va passer On va faire un petit pack opening Petit pack opening Clash royal, Je vous le dis Ah je vous le dis Aujourd'hui on se fait kiffer les gars Petite dégustation régalouse Enfin bref, attends, on va faire l'outro de la vidéo quand même Du coup les gars, merci d'avoir suivi cette petite vidéo Si vous avez kiffé, petit pouce bleu On s'abonne, tout ça, tout ça, tu connais les bails Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin Vous êtes les boss Ça fait plaisir euh... Du coup les gars, changement d'ambiance Changement d'ambiance On va passer en mode... Opening Clash Royale, il faut que je me dépêche Parce que sinon je vais être en retard euh... Là, on va claquer on va claquer des sous On va claquer des sous euh... Attendez, attendez Si je fais ça normalement Pff, Magnifique Magnifique Magistral euh... Les amis Attendez, je vais juste faire ça Paf Ok, Clash Royale Est-ce qu'il y a le son Comme ça il n'y a pas le son là Ah c'est vrai j'ai enlevé le son Paramètres Son Ah ok Les gars Attendez c'est quoi Régalouse Les gars, Régalouse, c'est euh, l'entreprise de Valouze. Où en gros, euh, ils livrent une box avec euh, plein de produits du terroir, comme on a pu goûter. Tout ce qu'on a goûté, c'était dans la box Régalouse. Voilà, voilà, c'est quoi Régalouse euh, Attendez, attendez, attendez. Je vous mets dans le contexte, les gars. Je vous mets dans le contexte. J'ai craqué, j'ai craqué. J'ai mis plus de 300 euros de gemme dans Clash Royale. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'ai craqué. Euh... <rire> Et du coup, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour se faire le petit pack opening des 300 euros. Parce que regardez, regardez mon compte, j'ai 43 000 gemmes. Let's go, je suis riche frérot, oh, la moula, la moula, la moula, la moula, la moula. <rire> en vrai, j'ai un peu le seum. Je vous dis la vérité les gars, j'ai un peu le seum. Parce que euh... jusqu'à présent, j'avais jamais mis euh... trop d'argent dans Clash Royale. J'avais dû mettre, allez, j'avais dû mettre... Euh, 10 balles par là, 30 balles par là 50 balles par là peut-être Mais j'avais jamais mis euh... Là j'ai vraiment claqué En fait d'habitude j'attendais qu'il y ait des offres D'habitude j'attendais qu'il y ait des offres J'attendais que dans la boutique il y ait une offre spéciale En mode pour 15 euros T'as euh, 5000 j'aime Et t'as euh, 100 000 or Tu vois ce que je veux dire Là, là j'avoue Là j'avoue Là j'avoue les gars ce matin, j'étais dans mon lit, il y avait une offre, en fait, j'avais une offre, ce matin, j'avais une offre euh, de 15 euros. Je me suis dit, ah oh, bon, vas-y, je vais acheter l'offre, hop, 15 euros et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est un peu trop facile de mettre de l'argent dans le jeu. Du coup, j'ai descendu comme ça, je me suis dit, ce serait peut-être cool d'ouvrir ce petit coffre-là. Ce petit coffre-là. Ce petit coffre, -là. ce, ce, petit coffre -là. ce petit coffre, ça serait cool de l'ouvrir. Donc, pourquoi pas mettre 300 euros <rire> <rire> j'ai le sum en vrai j'ai un peu le sum et en vrai les gars enfin en vrai enfin j'ai pas le sum en vrai non je dis j'ai le sum mais en vrai, euh, en vrai en vrai en vrai je suis content en vrai je suis trop content parce que là on va faire on, on va faire un pack opening et je vais kiffer sa mère on va faire un pack opening je vais kiffer sa mère je vous le dis mais euh, mais c'est vrai que j'ai un peu abusé honnêtement les gars faites attention je vous incite pas à mettre de l'argent dans le jeu ou quoi que ce soit parce que bon c'est en plus j'ai pas mis de code créateur en plus j'ai pas mis de code créateur est-ce que, est -ce que mon frère, piware ah il l'a toujours pas. Je sais que mon frère il va avoir un code créateur sur euh, Supercell. Il va avoir un code créateur sur Supercell, mais euh, moi je l'ai pas. Moi je l'ai pas et je sais pas si Clash Royale vont me le donner un jour. Mais je sais que mon frère piware doit l'avoir bientôt. Il l'a toujours pas, mais bientôt normalement. Donc voilà, on n'hésite pas les gars, code créateur piware quand il arrive, ça fait plaisir. Euh... Et ben voilà, les gars j'ai envie de vous dire si on se retrouve là. C'est pour faire un méga un méga pack opening. Le but. Alors je vous le dis, regardez ce que je veux. Je veux très exactement ça. Il me faut du gel, mais en fait le gel, on va l'avoir avec les boîtiers. Parce que en gros, on va se faire un pack opening, on va ouvrir on va voir hein. mais on va ouvrir du coffre légendaire du roi, combien, je sais pas exactement, mais on va attends coffre chance, il y a quoi dedans Ouais non c'est pas des trucs que je joue C'est pas des trucs que je joue Mais euh, ouais on va ouvrir coffre légendaire du roi Et euh, du coup dans les coffres légendaires du roi Il y a des jokers Donc euh, je pense que le gel on va pouvoir euh, le monter grâce au joker Mais il nous faut De la méga gargouille, tour de l'envers Valkyrie, voilà Et un autre truc aussi, j'ai un autre deck les gars Que j'ai envie d'améliorer Il est où voilà c'est ce deck là Ce deck là aussi j'ai envie de l'améliorer C'est un, un deck giga cancer hein. Je vais pas vous mytho les gars C'est un deck euh, spawner cabane de gobelins Spawner Fournette. Tu sais quoi je vais tout améliorer sur ce deck Et Je vais tout améliorer frérot Hop là Mec c'est tellement satisfaisant d'améliorer toutes ces cartes en gros c'est trop satisfaisant Et bientôt niveau 14 hein. T'es mal à tout l'XP qui monte là eh hey, le niveau 14 c'est pour bientôt les gars C'est pour bientôt Les royales Charrette à canon on augmente Ouais je suis désolé pour les grésiments Je suis désolé pour les grésiments Normalement je pense que dans le Il il devrait pas en avoir Voilà il y a ce deck que j'ai envie d'améliorer aussi du coup Donc si on a de la machine volante c'est bien cavane de Gobelin c'est bien, Fournais, c'est bien En fait c'est beaucoup de rares qu'il me faut En commune du coup il faudrait des recrues royales à Euh... Du... Enfin bref, en vrai les gars on veut juste des bonnes cartes Surtout Surtout ces cartes là en particulier Euh... Et après en vrai on veut juste des bonnes cartes J'aimerais bien aussi avoir... Avoir en légendaire du bûcheron parce que ça, c'est un des deck que je kiffe et il y a le bûcheron dedans. En vrai, je veux juste des bonnes cartes, je veux juste des bonnes cartes donc euh, on va voir ce qu'on a. Et puis voilà, hein, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Coffre légendaire du roi, let's go! Oh, 4600 et merci, monsieur! Et merci! Allez, c'est parti. Donc là, on a les jokers, ça fait plaisir. Oh là la gros ça régale hein. Oh ça régale, petit joker légendaire Pas mal, c'est pas mal du tout oh, Attends, oh joker légendaire Il va falloir que je les utilise là Je suis à 20 sur 20, je suis à 20 sur 20 frérot Même à l'école j'avais pas des notes comme ça putain Ok, c'est parti Ah, et voilà, je vous ai dit il fallait des recrues royales On a des recrues royales Très bonne commune, ça fait plaisir Ça reprend euh, hum, Qu'est-ce qu'on peut prendre là les gars le son du jeu est trop fort Ah ouais, vas-y, je vais baisser un peu Magnifique Askipa, t'es pas obligé, ça s'accumule Vous êtes sûr qu'on peut dépasser Pas besoin, tu peux dépasser Vous êtes sûr Je vais tester Je vais tester euh, Miroir au bébé dragon, on prend bébé dragon large, direct Euh... Barbares d'élite, bah mes barbares d'élite en vrai j'ai le max de cartes Donc euh, j'ai juste à les améliorer, on va prendre ça direct Attention, ah c'est toujours pas les rares Ah, artificière je kiffe, artificière je kiffe Je la joue pas mais c'est une carte, euh, je sais qu'elle est, elle est très bien Ok, les rares je pense Ouh, méga gargouille, c'est dans mon deck, ça fait plaisir Le pack opening commence très bien les gars, ça commence très très bien Hop là, oh, ok Sort de foudre ou électro dragon On va clairement prendre En vrai sort de foudre très bien aussi mais on prend l'électro dragon Que je vais pouvoir améliorer au niveau 12 Et pour l'instant les gars le pack opening Est magnifique je vous le dis Après c'est qu'on a, on a ouvert qu'un coffre Mais pour l'instant C'est très cool Euh voleuse ou pêcheur En vrai pêcheur En vrai pêcheur en défense il est vraiment cool Ok et ben ça fait plaisir les gars Ça fait très très plaisir ce petit coffre euh, attendez vous m'avez dit un truc c'est quoi que vous m'avez dit Quelqu'un m'a dit un truc Ah oui, à ce qui paraît on peut dépasser les, les jokers On va voir Eh les gars j'espère Parce que là là si on peut pas dépasser C'est comme si euh, j'avais mis euh, une légendaire dans le vent Hop là, joker commune, joker rare, joker épique Et normalement Oh 21 sur 20, bah wesh. Oui. Bah ça sert à quoi le sur 20 du coup Ça sert à quoi du coup les gars je comprends pas Comment je peux avoir plus Je comprends pas. Ok, oh, mousquetaire, on prend... Euh, attention, ok, artificière, mes archères sont niveau max. Allez, on continue. Pour l'instant, on est pas mal du tout. De la fournaise, j'ai dit que j'en voulais. C'est magnifique. Mais en vrai, ce coffre-là, il est trop bien. Parce que comme tu fais des choix, comme tu fais des choix, c'est... Tu, tu peux que avoir le, le, les, les bons choix, genre. Bon, sauf là, t'as vu, là, c'est pas des trucs de ouf. Euh... Squelette en vrai, en vrai, squelette dans les decks pour cycler, il y est souvent ok. Cabane de gobelins, très bien. En épique, qu'est-ce qu'on a là? C'est de la merde. Là, là, par contre, j'ai le choix entre de la merde et de la merde. Donc là, ça va un peu chier. Euh... Vas-y, Arkix en vrai. En vrai, il y a des decks Arkix qui sont cool. Donc on va prendre Arkix, mais euh, je sais pas jouer Arkix légendaire du bubu, du cheucheux, du rond du bûcheron. Hey, il veut pas me donner le bûcheron frère. Eh hey, le bûcheron légendaire. On parie je vais même pas en avoir un. Je le sens. Je le sens. Euh... Sortir de la nuit aux api. On prend on prend quoi Sortir de la nuit aux api. Putain en vrai je sais pas. Sortir de la nuit aux api les gars. Attends je vais me servir un petit euh, un petit jus de fruit de la passion là. Zappi Zapi. Zapi, ah ouais Zapi, zapi, zapi, zapi. Ok, bon, tout le monde dit zapi. Apparemment, il n'y a pas photo, les gars. On va prendre le zapi. Hop là, ça fait plaisir. Petit zapi. Et ça c'est trop satisfaisant Les trucs comme ça, je trouve ça trop satisfaisant Les, les, les fins de coffres comme ça là Ok, magnifique euh, Vas-y les gars, on va s'en ouvrir En vrai, on va ouvrir 15 coffres légendaires du roi On va en ouvrir 15 Ça veut dire que là j'en ai, ai ouvert 2 Il m'en reste euh, 13 à ouvrir Allez c'est parti, on continue les gars En vrai, on a du coffre à ouvrir, on peut y aller frérot Ok, de l'or Du joker, voilà Joker on se met bien Joker légendaire du coup 22 sur 20 22 sur 20, il n'y a pas de problème, et bah très bien <rire> Ça fait, wesh, une rare frérot euh, C'est quoi ce coffre de rare, Non mais là j'ai eu un coffre de giga là C'est pire qu'une hoxtag Ok on va prendre électrocuteur, j'aime bien 4 euh, rares, frère c'est quoi ce coffre de radin Je veux même pas avoir de légendaire là euh, Cochon, cochon en vrai c'est cool Cabane de gobelins, magnifique Artificiaire, Attends, mais elle je l'ai dans tous mes coffres C'est un truc de fou Ok, euh, vas-y, extracteur d'élixir, je prends Fuit à gobelin, ok, de toute façon mon boulis il est niveau max Donc on prend du feu à gobelin, le feu à gobelin il est très bien dans les deck bait Et la légendaire, let's go, le bûcheron les gars Toujours pas, je vous l'ai dit on va pas l'avoir, je vous l'ai dit on va pas l'avoir euh, Princesse ou cavabellière En vrai cava elle est forte mais je la joue pas du tout Donc je vais prendre, ah c'est chaud Ouais je vais prendre princesse parce que cava je la joue vraiment pas enfin cava bellier euh, hop et eh ben magnifique les gars on continue c'est parti Allez c'est parti mon pote c'est parti Est-ce qu'on ouvrirait pas avec Bobby là Allez non, on va ouvrir on va, on va ouvrir avec Bobby Allez Bobby Allez Le Bob Le bon vieux Bob Le bon vieux Bob Le Bobby Hop là Bobby sur la tête t'as capté à l'ancienne frérot à l'ancienne on est revenu en 2017 là hein Hop, 4600 or, merci mon ref, ça fait plaisir Du joker, ça régale On est à combien 23 sur 20 23 sur 20, c'est très très bien euh, En commune, oh le géant royal c'est mort C'est mort les gars C'est mort, je prends pas le géant En vrai le géant royal, je trouve qu'il est plus si fort Il est plus très fort Avant il y a une époque où c'était vraiment une carte archi cancer Qui était trop forte Mais maintenant je le trouve un peu nul Donc euh, on va prendre ça Le collier royal euh, ok Mega garouille c'est magnifique C'est dans mon deck Artificière je t'ai dit elle est dans tous les coffres Elle euh, Ok dragon squelette je le joue dans mon deck euh, Golem extracteur d'élixir Pas mal en vrai hein. On est sur un bon là t'as vu là c'est un peu chiant Là euh, là, c'est nul là, En fait j'ai l'impression que dès que je dis que mon pack opening Est bien j'ai que de la merde Allez Bobby là euh... Vas-y on prend cache goblin quand même. En vrai cache goblin c'est cool Putain, là, les épices c'est pareil, ça, je sais pas quoi prendre, frérot. En vrai, les sapeurs, non Ouais, en vrai, les sapeurs, ça peut être cool dans les decks, mais bon. Allez Le bûcheron Le bûcheron, mon rêve Allez, Bobby Le bûcheron, mon rêve Le bûcheron Oh, frère, il veut pas sortir, le bûcheron Il veut pas Bon, bah, on va prendre... Avec euh... trop sortir, les niveaux max. Pensez c'est abusé Or supplémentaire, plus 20 000 je te jure, j'hésite à... à prendre les 20 000 or. Hein. Là, j'ai le choix entre euh, le frérot à gauche ou 20 000 or. Mec, 20 000 or, euh... <rire> ça se prend, frérot. Hein. Non, non, vas-y, vas-y, vas les gars, on va prendre les cartes, on va prendre les cartes. On n'est pas là pour se faire de l'or. De toute façon, de l'or, là, j'en ai 200 000. Après, tu me diras, il y a ce deck que je joue. Si je veux un peu tout améliorer, les gars, tu sais quoi, je vais améliorer. En vrai, les gars, j'ai l'or. En vrai, j'ai l'or, donc autant se faire plaisir. Après faut pas que je dépense mon but tout mon or parce qu'après je vais regretter Hop là, électro-dragon niveau 12, putain ça fait plaisir Prince ténébreux niveau 11 Par contre là je vais être trop fort les gars c'est pour les guerres de clan Là je vais être très très fort pour les guerres de clans, ouais, vous voyez là j'ai plus que 100 000 or donc euh, là les gars faut que j'arrête de dépenser mon or Mais euh, pour les guerres de clans là je vais être très fort Parce que t'as vu les guerres de clans faut avoir 4 decks différents et faut que toutes tes cartes soient améliorées Donc là les gars je vais avoir mon premier deck Euh... Mon... Ah bah non celui là je pourrais pas le jouer Mon deuxième deck qui est très très bien amélioré euh, En guerre de clans j'ai mon troisième deck ah non là il va falloir que je change la boule de feu Mais t'as vu euh, là il y a tout niveau 11 Niveau 12 c'est pas si mal Et je joue ce deck là aussi en guerre de clan les gars <rire> Eh m'insultez pas Eh m'insultez pas c'est Je joue un deck électro géant barbare d'élite en guerre de clan Les gars Juste à chaque fois c'est les sorts qu'il faut que je change Mais euh, ouais ce deck euh, J'avoue que ce deck j'ai un peu abusé J'avoue que ce deck j'ai un peu abusé Mais euh, Ça marche bien au final je gagne Donc euh, voilà Bon allez là Là j'ai pas eu beaucoup de Valkyrie, hein. je crois j'en ai même pas eu J'ai même pas eu de Valkyrie Par contre c'est abusé L'artificiaire L'artificiaire elle est dans tous les coffres La Valkyrie elle est jamais là C'est abusé frérot Hop là 70 jokers 19 6 Hop là le petit joker légendaire Du coup là on a, on a ouvert là on a ouvert 5 coffres là les gars Donc après celui-là il en reste 10 Ok Mais t'es mal l'artificiaire frère C'est pas une blague Elle est tout le temps là frérot Hop, les électrocuteurs, on prend... Euh, bon bah, les chauves-souris, les ai niveaux max, on prend les squelettes. Putain, même la guérisseuse, elle est tout le temps là, frérot, ça pourrait pas être la Valkyrie à la place. Mais en vrai, c'est abusé. En vrai, est-ce qu'il y a vraiment autant de chances d'avoir toutes les d'avoir les cartes Genre, est-ce que j'ai autant de chances d'avoir la guérisseuse dans un coffre que d'avoir la Valkyrie Parce que j'ai pas l'impression, hein. La guérisseuse, je l'ai eu mille fois, la Valkyrie zéro. Mais on va prendre la guérisseuse. Parce que le golem d'élixir, je le trouve vraiment nul. Euh. Ah, ça, je sais pas. Electro-dragon ou gobelin barbare. Enfin, ou à barbare. En vrai, le à barbare, il est d'art. Hein. Le à barbare, il est cool aussi. Euh. Vas-y, en vrai, je prends l'électro-dragon. Electro-dragon. Hop là. Euh. Ah, Forest Goblin, elle est cool. Et la Forest Goblin, elle est très sous-cotée, hein. Eh hey, la forest goblin elle est très sous côté. Le bébé dragon il est dard hein Mais la forest goblin je la trouve très sous côté les gars Je vous jure que ça peut renverser une game Euh Non vas-y on va prendre On va rester quand même sur les bases On va rester sur les bases Je prends le dragon et en légendaire S'il te plaît Bobby le bûcheron frérot S'il te plaît frère Ouais, C'est abusé frérot Le fantôme le, le royal là il est toujours là Le molosse de lave qu'est ce que tu veux que j'en fasse du molosse de lave Il est claqué frérot Là le pack opening il fait comme ça hein. Ah il fait comme ça là le pack opening je le vois hein. Heureusement que ce coffre il donne des jokers hein, Parce que sinon je peux vous dire que j'aurais le seum Allez là, régale moi, Joker 25 sur 20 frère <rire> Je vais pouvoir mettre toutes les légendaires niveau max Allez, ah, de la Valkyrie Pour une fois que j'ai de la Valkyrie, j'en ai que 6 Super, c'est génial, je vais aller loin Je vais aller loin Putain, c'est quoi ça, j'ai trop le sem Euh, méga ça c'est cool Là, si on a de la TDE, j'aurais eu toutes les rares qu'il me faut Y'a pas de la T2 Ok géant ça se prend euh, En commune euh... Ah le squelette, il est cool aussi Non je vais prendre Electro Esprit Electro Esprit pour cycler il est toujours trop bien Euh bullies, bon bah il est niveau max On va prendre du clonage hein, pas le choix En vrai ça fait plein je commence à avoir pas mal de cartes Niveau max hein. euh, Le miroir il est claqué ça dégage On prend le petit à barbare Qui est niveau 11 et en légendaire le bûcheron, je vais pas l'avoir, on parie il y a du fantôme royal. Oh le bûcheron J'ai rien dit les gars Mais hey, en fait, en il fait, faut que Il faut que j'invoque le karma Il faut que j'invoque le karma Oh le bûcheron ça fait plaisir. Enfin frérot, enfin je l'ai Après tu me diras le bûcheron euh, sinon je claque tous mes jokers dessus hein. En fait j'avoue c'est abusé les jokers Ça veut dire dans chaque coffre C'est comme si j'avais une légendaire Bah c'est celle que je veux tu vois Dans chaque coffre c'est comme si j'avais la légendaire que je voulais C'est abusé, trop bien Hop là, si Joker, le petit Joker légendaire. On est à 26 sur 20 mon gars. Je suis dit, je suis, je suis chaud. Euh, allez, on continue. Oh là, chevalier ou gang de gobelins. Bah, chevalier en vrai, hein. chevalier en vrai. Bon là, là c'est des choix de merde. Hein. Euh, en vrai, on va prendre. Non, on va prendre les fripons. Fripons, je trouve ça plus fort que les barbares. Ok, canon en défense, le canon c'est utile Dans le deck 2.6, tu connais euh, en rare Eh hey, ce choix, j'ai l'impression que je l'ai eu mille fois Je l'ai eu mille fois, ce choix Guérisseuse, golem d'élixir Il y est tout le temps Et c'est abusé C'est abusé, frère Eh hein, premier coffre où j'ai pas eu d'artificiaire, par contre Bah putain, euh, Qu'est-ce que je prends, là J'en sais rien, moi Vas-y, tout à l'heure, j'ai pris la guérisseuse Là, je prends le golem d'élixir Ok, électro les électrocuteurs ils sont souvent là mais en vrai je les joue Donc euh, pourquoi pas Electro dragon, ça part directement Lui, j'aimerais bien, ça serait cool qu'à la fin de l'opening je peux l'augmenter au niveau 13 En vrai il y a moyen, parce que là j'en ai eu 25 encore Allez légendaire, putain je vais pas avoir de bûcheron, encore le fantôme royal Merde euh, Voleuse ou de la nuit mmh, bah, Vas-y en vrai voleuse En vrai euh, la voleuse je la trouve très cool euh ok et eh ben on continue les gars J'ai ouvert combien de coffres là J'ai ouvert combien de coffres oh, oh venez j'ai une idée Oh venez j'ai une idée les gars Ce coffre là Je prends que les cartes de gauche Je prends que les cartes qui sont à gauche Non je vais avoir le seum Attendez venez on regarde Venez on regarde Ce coffre je prends que les cartes qui sont à gauche j'ai combien de jokers euh, légendaire 27 Ça veut dire là, c'est lui c'est mon huitième coffre hein. Après lui, il m'en reste plus que 7 hein. Ok Attention, je prends que les cartes de gauche <rire> Comme par hasard <rire> Je joue la fournaise et elle est à droite Ok, je prends que les cartes de droite Hop là Oh non, mais les barbares d'élite sont niveau max Je prends que les cartes de gauche <rire> <rire> J'ai perdu mes couilles les gars J'ai perdu mes couilles euh, Vas-y les gargouilles vas-y je prends que les cartes de gauche Alors Magnifique la machine volante, très très cool euh, Le PK, ça fait toujours plaisir du PK Voilà Voilà J'ai perdu mes couilles les gars J'ai trop perdu mes couilles et le pêcheur euh, Ouais je prends le pêcheur <rire> Ok, attendez, non, venez là, je respecte Là, je respecte, les gars, gauche ou droite Gauche ou droite Là, je respecte Il me reste 7 coffres à ouvrir Droite, ok, tout le monde a dit droite Droite, droite, droite, ok Putain, le chat, tout le chat est de droite, hein. bah super euh, allez, c'est parti Il me reste 7 coffres à ouvrir, les gars Hop 4600 or, ça fait plaisir. Euh, 70... Tain, les jokers là, je commence à être pas mal. Hein. Magnifique. Joker légendaire, je suis à 28, mon pote. Ok, on a dit que les cartes de droite. Ça fait un peu chier, mais ça va. Ça va. Là, ça fait un peu chier, mais ça va. Là, ça fait méga chier. Mortier, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça Ok, là, ça va, c'est cool. C'est ce que j'aurais pris. Là j'ai le seum, j'ai payé quand même hein, pour ce coffre, hein. j'ai payé les gars hein. euh, Là j'ai le seum, là j'ai le seum, je vous le dis Là c'est très cool, là c'est très bien, c'est très bien <rire> Prince Ténébreux on en a pas eu beaucoup, je le joue donc ça fait plaisir euh... Ok, en vrai les gars vous avez bien fait de dire droite Vous avez bien fait de dire droite, allez dis-moi qu'il y a un bûcheron à droite Oh le méga chevalier Je joue pas un méga chevalier, hein, mais voilà. Les gars, je suis pas. Je suis pas. Je suis pas cancer, mais c'est juste que. Je trouve que c'est quand même une bonne carte. Oh Ouais, est mon doigt, il a glissé, frère Oh merde, non Oh merde Oh merde, les gars, je suis désolé Oh merde, j'espère que vous m'en voulez pas les gars. Oh merde. Ah j'ai glissé gros. Oh merde. Bon les gars, allez, je fais des choix que je veux là, c'est bon. Allez. Hop là Petite légendaire magnifique. On est bientôt à 30 légendaires. 30 jokers sur, euh, sur 20. Hop Ah, cabane de gobelins ou cochon Allez, cabane de gobelins. Magnifique. Euh. Ok, les dragons squelettes, c'est cool. Putain, Jean Royal ou... Ah, oh, gang de gobelins, ouais. On prend le gang, hein. Tu connais, frérot. Euh. Ah. Charrette à canon ou Forest Goblin En vrai, la charrette à canon, elle est dans mon deck. Euh... Dans mon deck fournaise euh, cabane de gobelins. Donc, je prends la charrette. Ok, les électrocuteurs. En vrai, le golem de glace il est cool, mais les électrocuteurs, je les joue aussi. Euh. Là j'avoue j'en ai aucune idée frérot Ah là les gars Ces deux cartes vraiment Ces deux cartes elles seraient pas dans le jeu Ce serait la même chose <rire> Alors là Chasseur Bah chasseur apparemment, vas-y on prend chasseur, on prend chasseur euh, et la légendaire, let's fucking go Le bûcheron Ah je suis content, je suis content Petit bûcheron ça fait plaisir. et voilà, hop Allez les gars, on continue, il nous reste... Il nous reste 4 coffres en vrai, en comptant celui-là, Là, hein. Là euh, il reste lui, après après lui il nous en reste plus que 3, hein. Ok Ok ok c'est parti 19 jokers, 6 jokers Le petit joker légendaire On est à 30 mon gars On est à 30 sur 20 frérot Ok un sort de fou et une sorcière En vrai je prends le sort de fou Euh charrette à canon P.K. En vrai En vrai le P.K. Ce serait cool de l'avoir euh, De l'améliorer Surtout que là c'est pour niveau 13 Non allez charrette à canon, charrette à canon. Hop euh... Gargouille on bombardier On va partir sur les gargouilles On continue Oh la TDE ça fait plaisir La TDE pour mon deck principal Let's go Oh la ballon sort de rage En vrai ballon en vrai ballon, large Large ballon Ok Electro, euh, électro dragon Ok l'électro dragon je pense que je vais pas avoir ce qu'il faut Pour l'avoir niveau 13 mais pas loin Et ensuite En légendaire Princesse ou cavabelli, on a déjà eu le choix tout à l'heure On prend la princesse Et eh ben c'est pas mal, allez les gars il nous reste trois coffres Il nous reste trois coffres, allez mon pote Putain les jokers communes mon gars j'en ai masse hein. Joker rare J'en ai pas mal, joker épique c'est cool Hop là Petit joker, les... un mec je suis à 31 sur 20 Euh, électro esprit Oh On va prendre les dragons squelettes en vrai On va prendre les dragons squelettes Euh, prince ou sorcière Oh alors là prince ou sorcière on hein, sait rien Prince ou sorcière les gars Alors là mon pote En vrai Putain c'est con que je sois pas niveau 14 les gars Parce que je crois que champion garantie dans ce coffre hein, Quand t'es niveau 14 T'imagines là j'aurais été niveau 14 Mec mes champions ils seraient niveau max au moins Putain en vrai j'ai le seum un peu Vas-y en vrai on va prendre euh... hmm. non, On va prendre sorcière en vrai On va prendre sorcière Ah machine volante Ça ça fait plaise Oh mon choix de cœur le golem On va pas le prendre parce qu'il est niveau max En plus le gel c'est magnifique Le gel c'est dans mon deck Putain ça fait plaisir euh... Hop le PK directement Et attention la légendaire Qu'est-ce qu'on va avoir Je ne sais pas frérot Peut-être du bûcheron Nous avons pas de bûcheron Le Zappi ou cavabélière Je sais pas on va prendre le zapi. <rire> J'ai dit je sais pas puis en fait je savais Ok les gars plus que de coffre Plus que de coffre les amis Ah ça part vite hein ça part vite en vrai bordel Ça part très très vite Hop là petit joker légendaire Oh recrue, Oh ça j'en sais rien en vrai Non on va prendre les recrues royales Les recrues royales en vrai je t'ai dit il m'en fallait plein Euh canon Esprit de feu on va prendre le canon Les cochons royaux en vrai ils sont chauds Mais je les joue pas donc euh, Gobelin sarbacane méga gargouille ça c'est parfait la méga gargouille frère en direction vers le niveau max je suis content, en vrai c'est trop satisfaisant les gars les pack opening, tu vois toutes tes cartes augmenter un peu tu vois tu te dis putain je me rapproche je me rapproche de l'objectif final euh pk ou fusil à barbare vas-y on va prendre le fusil à barbare oh là là, là chier. en vrai les gardes ils sont cool mais bon ça fait chier d'avoir eu 17 gardes je préfère autre chose quoi Légendaire Le bubu -bu, Le chouché Le ronron En vrai eh, J'ai tout langue. Hein. Je pense qu'on a eu au moins Trois bûcherons hein. Le dernier coffre les gars Le dernier Le dernier coffre Pour l'instant fait voir eh, Pour l'instant en fait, Je peux rien améliorer les gars Ce deck je peux rien améliorer Ce deck je peux rien améliorer Ce deck je peux rien améliorer bah, Il n'aurait pas été euh, Il n'aura pas été Très très concluant euh, Le pack opening Là j'ai l'impression <rire> ah non, j'ai le seum en vrai. J'ai un peu le seum là, non? Ok, 4600 or, ça fait plaisir. 70 jokers, 19 jokers, 6 jokers. Le joker légendaire, le dernier. Nous sommes à 33 sur 20, les amis. 33 jokers légendaires sur 20, c'est pas mal. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Après, j'avoue, quand je vais utiliser mes jokers, ça va être pas mal. Hein. Euh Fus à squelette à squelette c'est cool. Euh, Vas-y, la méga boule de neige. Bientôt niveau 12, la méga boule de neige. Mmh, bombardier ou... En vrai bombardier. Putain mon bombardier frère j'en ai 6200. C'est abusé en vrai. Oh, cochon ou golem de glace. On va partir sur le cochon plutôt. La fournaise magnifique, la petite fournaise. Bientôt niveau 13. Enfin bientôt. Il y a encore un peu de chemin mais on se rapproche. Oh là là Ouais, tout à l'heure j'ai eu 17 gardes, j'avais le seum, mais là il y en a 25. Ah vas-y, vas-y. Tu as ouvert que 14 coffres. Ah, il m'en reste un Ah, il m'en reste un dernier. J'ai mal compté apparemment. J'ai mal compté. Euh, je voulais ouvrir 15 coffres. Apparemment, j'ai mal compté. Donc, ça fait plaisir. On va continuer, frérot. Hop là, le petit euh, sorcier de glace. Allez, petit sorcier de glace. Allez, c'est parti. Apparemment, il m'a resté un, les gars. Et au pire, on en a ouvert un de plus. C'est pas grave. <rire> Allez, les 70 jokers. Voilà, ça fait plaisir. Bam, 34 jokers légendaires. On a carrément dépassé. Euh... Ok, on va prendre le petit colis royal. Les flèches sont niveau max, on les prend pas Putain là j'ai des choix de merde frère Non on peut pas terminer sur ça <rire> Non on va terminer sur ça les gars calmez vous Mais en vrai là j'ai un peu des choix de merde Ok les recrues royales ça c'est cool Allez en rare s'il te plaît de la Valkyrie S'il te plaît Wow on termine sur une tour à bombe quoi En plus je vais prendre la tour à bombe hein, Parce que l'esprit de guérison pour moi Il est vraiment nul à chier Donc en plus je vais prendre la tour à bombe tu vois difficile. Ah, on aurait dû s'arrêter sur le coffre d'avant. Ah Ah Merci Merci, monsieur Merci, monsieur electro D'accord, voilà, merci Ok, électro-sorcier, électro je l'ai déjà. On va prendre le petit fantôme royal. Et eh ben, voilà Les gars, c'est la fin de ce back-opening. La Valky, on va donner tous les jokers. Putain, mais j'ai même pas assez Ah, oh, j'ai le seum J'ai même pas assez pour mettre la Valky niveau 13, frère Par contre, ça... Voilà, ça, ça, ça, les gars, ça, les gars, ça, ça fait plaisir, le gel niveau max, oh lolo, lo, lo, lo, le petit sort de gel au niveau 14, ça, ça fait plaisir, en vrai, les gars, on se rapproche, hein. Et le niveau 14 je vous jure que c'est pour bientôt hein. Mais en vrai les gars là j'ai mis 300€ dans un pack opening Mais c'est pas grave Parce que vous là vous avez déjà vu le tournoi au moment où vous regardez la vidéo Moi je sais pas le tournoi d'inox où est-ce que j'ai est atterri si j'ai gagné ou, ou, ou pas Mais dans le tournoi d'inox il y a pas mal de cash price Là j'ai mis 300€ Je pense les gars que moi comme je suis un monstre je vais gagner le tournoi d'inox donc, je vais gagner plus de 300 euros de cash price. Voilà. Au final, euh, mon pack opening est remboursé par le tournoi d'Inox, Donc, euh, <rire> en vrai, j'en sais rien. Mais, euh, normalement, j'ai les capacités d'aller loin. Donc, de gagner pas mal d'argent. Let's go. Mec, Inox, il met des cash price maintenant sur ses tournois. Il a géchant. Putain, fais chier. Fais chier, en vrai, les gars. J'aurais pas pu améliorer ma Valky, ma TDE. Putain, je pensais que ça allait plus augmenter que ça, hein. Je pensais que ça allait plus augmenter que ça euh, Après je pourrais utiliser mes jokers épiques pour le donner euh, à l'électro dragon Mais je vais pas le faire les gars parce que si ça se trouve euh, dans, dans deux semaines La métal va changer, l'électro dragon il sera plus très fort Je vais trouver un nouveau deck où il y aura une autre épique qu'il faudra que j'augmente Donc en vrai pour l'instant je garde mes jokers Peut-être dépenser les jokers légendaires non Attendez, je vais, je vais mettre un peu de joker légendaire dans le bûcheron Parce que même si euh, j'ai trop de joker légendaire, ça fait rien Je, je, je suis pas rassuré J'ai l'impression qu'un jour, ils vont faire une mise à jour Ils vont dire, hé hey, toi t'as 34 sur 20 On t'en a les 14, comme ça t'as 20 sur 20 <rire> Tu sais, ça, ça me rassure pas d'en avoir trop Hop là, le bûcheron au niveau 12 Et euh, hop, hein, mec, je lui ai joker légendaire Et c'est même pas... J'ai même pas tout dépensé là, il m'en reste Quel légendaire doit être amélioré En vrai, je vais donner à qui Hop, tiens-toi Fais-toi plaise Je vais même l'améliorer, le méga chevalier frérot. Hop là, niveau 11 Et 6 joker légendaire, voilà Voilà, comme ça je dépasse pas Comme ça je dépasse pas les gars Et ben magnifique Magnifique les frérots euh, Bah merci d'avoir suivi ce pack opening En vrai vous avez kiffé ou pas Vous avez kiffé ou pas les gars Ouais c'était cool hein ouais, C'était c'était cool cool. Bah moi je vais devoir y aller Il est 15h40 J'avais dit je partais à 15h30 Donc euh, j'ai pas envie d'arriver en retard gros euh, Bref Les amis, merci d'avoir suivi pack Opening J'espère que vous avez kiffé euh, Moi je vous laisse là Je vous fais plein de gros bisous On se dit à ce soir sur le live d'Inox Les gars, live d'Inox, ce soir 20h30 C'est 20h30 le tournoi d'Inox, c'est assez tard Mais voilà, 20h30 tournoi Clash Royale d'Inox Donc on se dit à ce soir sur son, euh, bah sur son Sur son live Et voilà, des gros bisous Merci d'avoir suivi, euh, suivi pack Opening Vous êtes les boss Ciao l'équipe, bisous les gars, bisous à